Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous mal avec Mais bonjour pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on est sur le serveur de mon pire ennemi Keroz. Et aujourd'hui, les amis, on va présenter le serveur parce que je suis malheureusement ami avec euh, notre collègue Sinez, même si je déteste Keroz. Euh, ici, il était marqué quelque chose, mais ne vous inquiétez pas, c'est certainement pas moi qui l'ai cassé en faisant ça comme ça. Euh, non, plutôt ça comme ça. C'est pas moi qui a fait ça, je vous promets, les gars. Vous voyez, c'est pas moi, ok? Bon, donc, euh, ouais, Skairos et Skines, ils ouvrent un serveur, euh... Oups... Il ouvre un serveur BV Faction euh, sous Vanilla, les amis. Donc, vous n'avez pas besoin de launcher ou quoi pour venir sur le serveur. Et quand Skines me le présentait, en vrai, j'ai trouvé quelques petits, petits trucs intéressants. je me suis dit, je vais vous les présenter. Donc, le serveur ouvre ce week-end à 16h, donc le 20. Et il y a un Discord où vous pouvez gagner plein d'argent. Donc, 100 euros en crédit à gagner et tout. Donc, je vais pas vous présenter tous les serveurs comme eux, ils ont fait une présentation et tout. Je ne vais pas vous présenter tout ça. Je vais vous présenter certains trucs qui sont plutôt intéressants. Donc, déjà... Il y a euh, des nouveaux items que vous allez pouvoir obtenir via euh, les crafts ou autres trucs. Donc, on pouvait voir des canons à sable, euh, des canons à TNT. Can Moi, j'ai utilisé un canon à sable juste avant, que j'ai gagné dans une piñata. Je vais vous montrer juste après comment on obtient ceci ci euh, Les pioches légendaires, des boules de neige légendaires. Donc, ça transforme l'eau en glace. Boules de feu qui transforme la lave en obsidienne. Euh, là où légendaire, j'imagine que ça à plusieurs niveaux, c'est comme une replantation. Du diamant renforcé. Et vous allez me dire, oui, mais écoute, oui il y a un nouveau minerai les amis Donc ça va prendre la cobble renforcée Ensuite de la cobble compressée De la cobble compactée Pour crafter un diamond renforcé Et avec ce diamant renforcé Vous pouvez vous faire une armure Qui est meilleure que la pku 3 en diamant Donc largement meilleure Donc euh, à vous de découvrir sur le serveur Mes chers collègues Ensuite il y a des endermite, Donc euh, c'est comme je vous ai expliqué En gros c'est comme un piñata Vous pouvez taper dessus à, tous 200, 5, à 250 points de vie Vous avez des loot communs Un et tout Et je crois que c'est la même chose Avec le boss de zombies Je sais plus uh <laughs> Euh, ouais, donc le buzz des zombies Vous avez des... Enfin, je vais vous expliquer Ça, c'est des infectés, mais vous allez voir plus tard Ça, je vais vous expliquer plus tard Donc, il y a un battle pass euh, Donc, si vous faites ça, ça se cloche, vous avez certains niveaux Et vous pouvez gagner des spawners euh, Des accès à des commandes, comme pouvoir commande craft Le kit mineur, 20 points VIP Enfin, il y a plein de trucs que vous pouvez gagner dans le battle pass Qui vont euh, être... Bien sûr, je crois qu'il est gratuit Je crois pas qu'il est euh, payant Si je me trompe pas, il m'a pas dit Donc, je vais pas être... dire n'importe quoi Mais je crois que c'est gratuit, c'est farm to win Donc, vous allez tout pouvoir débloquer gratuitement et bien sûr vous devez sûrement pouvoir acheter des passes sur la sur de les, pour avancer plus vite sur la boutique comme normalement. Euh, C'est quoi ça? Diamond Sword pour Cacter Mode, non je peux pas de trade, donc gros bâtard. Donc, en fait une nouvelle plantation, donc comme vous savez les amis, les euh... Les champignons, c'est jamais utilisé. Donc, maintenant, vous pouvez euh, faire des champignons euh, bruns qui vont devenir des champignons rouges. Et ensuite, vous pouvez les sacrifier dans le puits magique, les amis. Donc, il y a un puits ici. Donc, vous venez, ça vous donne des XP de classe. Comme vous voyez, tous les items que vous pouvez sacrifier. Donc, il y a plusieurs items que vous pouvez sacrifier. Vous, vous lancez dans le coffre là, puis boum, ça sacrifie. Donc, je vais faire wiki parce que je crois qu'il y a d'autres items que vous pouvez sacrifier. Donc, par exemple, les patates, les patates magiques, les carottes magiques, le blé magique, l'extrême magique et tout ça. Vous allez pouvoir savoir comment les crafter. Regardez, c'est juste comme ça. Donc, comme ça qu'on les craft. Et ça vous donne chacun euh, de l'XP pour votre euh, classe ou euh, Battle Pass, si vous, comme, peu importe comment vous voulez l'appeler. Je ne sais pas c'est quoi exactement le, le nom euh, qu'il faut. Donc ensuite, vous avez des quêtes solo si vous êtes un joueur solo et vous avez des quêtes de faction si vous êtes dans une faction. Donc vous avez, vous avez des quêtes en faction que tout le monde doit récolter. Par exemple, si je crois que c'est un mini 10 000 blocs, vous gagnez des points de classement, etc. Et le gagnant à la fin gagne bien sûr des points boutiques à la chaque fin de mois, je crois. Je ne suis pas 100% euh, sûr. Ensuite, il euh, y a le système de mines comme sur iPixel. Donc, vous avez 3, 4, 5 étages de mines. Et ça, c'est ce que je trouvais plutôt intéressant. Donc, c'est pas un serveur de minage ou quoi. C'est un serveur vraiment euh, dans le faction. Donc, vous devez être connecté au faction pour vous connecter. Et en gros, quest ce qui arrive, c'est que vous, avez, vous débloquez certains étages. Donc, au premier étage, on est au premier étage. Vous allez avoir, vous voyez les, les, les blocs de de charbon, ça va être des mobs vous devez les tuer, vous devez récolter les minerais et tout et avec ça, vous gagnez des points, bien sûr, de mineshop et là, vous pouvez améliorer votre armure, vos épées, tout ça vous des... plein de trucs comme ça, c'est pas des armures, c'est plus des... des pouvoirs que vous allez avoir durant la mine et vous pouvez aussi acheter des items à ce que je comprends, Alors, là, vous voyez, des points vous pouvez acheter des items qui vont vous servir aussi dans le faction, si je mabuse, donc euh, c'est plutôt cool, vous pouvez débloquer jusqu'à 5 mines et à la cinquième mine, on peut voir, c'est beaucoup plus stylé qu'en ancienne, vous avez des mobs à chacune des, des... des... des étages, donc ça je trouvais ça plutôt cool, ça, faisait, ça me faisait beaucoup penser aux mines d'iPixel. Donc c'est pour ça que je trouve ça cool. En ce moment, je joue beaucoup à iPixel, les amis. Et si vous voulez suivre mes lives sur iPixel, maintenant, je stream tous les jours quasiment sur Twitch. Donc le lien sera dans la description. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs items pour le pillage. Les pillages sont un petit peu différents. Donc euh, les, les boules de glace, ils transforment l'eau en glace compactée. Ensuite, vous avez les, les, la boule de feu qui transforme la lave en obsidienne. Les canons à... à, à a et les canons à sable donc c'est ce que j'ai tiré tantôt qui a tout détruit donc je vais pas refaire mais comme j'ai déjà détruit le serveur à Keros ça sera ma vengeance. Ensuite, il y a euh, tous les dans la Warzone, vous avez des events donc je à tous les euh... je sais plus combien de temps mais ça se prend à tous les jours quand vous avez des euh... C'est tout le temps là, en fait, dans cette zone rouge-là, vous avez des mobs que vous pouvez tuer. Et lorsque vous avez chacune des pièces que vous voyez ici, donc ça, c'est le craft, bien sûr. Vous pouvez crafter un œuf infecté. Et le œuf infecté, les amis, c'est comme une piñata. C'est ça que ça disait tantôt dans le wiki, si je me trompe pas. Euh, je peux veux pas être sûr. C'est comme une piñata qui a point de vie, un loot légendaire tous les 1000 points de vie. Donc, ouais, voilà. En gros, c'est... Euh... OK. Je vais vous montrer un peu plus tard quand, quand on va y arriver. Donc, maintenant... On est, rendu, euh, on est rendu aux events et les super œufs donc les super œufs, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, euh, je vais me vider, je crois que ça ne va pas les déranger. Donc, on va acheter leur map de merde. Donc, voilà. Ok, donc, vous avez, par exemple, euh, un endermit ici. Je sais pas si on met les infectés quelque part. Mais c'est la reste la même chose. Donc, on va prendre une épée ici. Et en fait, l'endermite et le zombie affecté, c'est un genre de super endermite. Et là, vous la tapez. Et chaque fois que vous voyez, on va passer des paliers de vie. Donc, c'est quand même long. Et on gagne des récompenses. Donc, de base, des bonnes récompenses, des moins bonnes récompenses. Je vais vous montrer mon inventaire après. Je l'avais déjà fait de toute façon, tout à l'heure. Et lorsque vous tuez ce genre de mob, vous avez aussi de l'XP pour votre classe. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez... Euh vous les, pouvez euh, les abattre, ça donne l'XP, vous ne pouvez pas les acheter sur la boutique malheureusement, euh, c'est vraiment sur le serveur je crois, bon peut-être qu'on peut les acheter sur la boutique, je ne vais pas vous avouer, je ne vais, vous... ah, vais pas vous mentir, je ne sais pas vraiment, mais moi de la façon qu'il m'a dit, ça c'était juste gagnable en jeu, donc vous voyez, je l'ai cassé, j'ai gagné l'XP, et euh, j'ai obtenu, viens de tuer un super Enderman, j'ai obtenu deux diamants renforcés, vous venez de recevoir 1000 coins, donc euh, voilà, j'ai eu deux diamants renforcés, ça m'en fait 6 au total, euh, sur moi, j'ai gagné de la TNT, du diamant, j'ai gagné plein de trucs, des hoopers... Plein... Bon, plein de trucs, des canons à sable. Donc, on a gagné plein de trucs, donc euh, c'est plutôt cool. On va remettre l'épée là, vu qu'on est des mecs sympas. Euh... Et on va se prendre 64 œufs pour plus tard, ok Détail. Ensuite, donc, on va retourner là-bas. Euh, donc, ça, c'est des points de vie, comme je l'ai dit. Bon, il y a des zombies aussi qui font la même chose. Les zombies, vous pouvez les crafter. Les Endermits, je sais plus comment on les obtient. Euh... Ok, ensuite... Euh, ah oui c'est ça, bah c'est ici comme ça justement Donc euh, les récompenses, donc il y a une, la même event que les infectés Mais dans l'aide il a la même event, on peut comme je vous ai montré juste avant Vous gagnez des fragments d'Underman et euh, une tête d'Underman Et lorsque vous allez dans le wiki, euh, je crois que c'est ici Vous pouvez voir le craft, donc ça vous prend 6 fragments euh, d'underman et une tête d'underman pour crafter un super euh, un cadeau comme ça comme je l'ai dit, je sais pas si c'est obtenable sur la boutique je veux pas dire n'importe quoi même chose pour les infectés c'est craftable les deux en jeu je sais pas si c'est sur la boutique donc je vais pas dire honnêtement mais c'est les deux c'est craftable en jeu donc un avec l'événement dans l'end et un avec l'événement dans la warzone ensuite et un système de spawner plutôt intéressant, donc, lorsque vous arrivez sur le serveur, vous avez un spawner, par exemple, à, euh, à zombies. Donc, euh, vous, vous, je sais pas, vous l'achetez sur la boutique, ok À la place que, le, par exemple, la personne qui a 2 millions d'euros, par exemple, okay, sur son compte bancaire, elle achète plein de spawners à, on va dire, euh, golem. c'est par exemple, golem. bah ben, maintenant, tout ce que vous pouvez acheter sur la boutique, c'est un spawner à zombies. Donc, par exemple, « slash euh, spawner euh, ». Donc, vous voyez, j'ai juste un, un truc à zombies. Lorsque je clique dessus, je peux améliorer mon spawner la distance, donc la distance pour euh, à 15 blocs. Je peux aussi euh, augmenter le la niveau, la niveau de vitesse. Je peux aussi augmenter l'amélioration du spawner, la, la protection par exemple, pour pas qu'elle pâte au TNT et tout. Et comme vous voyez ici, je peux euh, l'améliorer en squelette. Ensuite, après squelette, je vais devoir l'update en zombie, en underman, en golem, et ainsi de suite, jusqu'au dernier stade. Donc, ça vous coûte de la monnaie en jeu pour les upgrades ah. Le serveur en train de redémarrer. Super, merci beaucoup, serveur de merde Donc, euh, voilà, qu'est-ce que je disais Vous pouvez les améliorer, donc ça fait en sorte que vous n'avez pas toujours euh, les gros, euh, des, des gros gars pay to win qui veillent full pay et qui sont full riches. Je vous reprends lorsque le serveur est rallumé. Ok. Je crois qu'il ne faut pas cliquer sur le spawner Enderman, j'ai fait crash le serveur, ça se trouve. Donc en plus d'avoir tout cassé leur serveur, j'ai même fait crash le serveur. Bon, il ne faudra pas leur dire ça les gars. Donc voilà, ce que je vous ai expliqué, c'était le système. Donc vous commencez avec un zombie, vous avez ensuite un squelette, un pig zombie, un golem. Vous pouvez le laisser au golem si vous voulez farmer le golem. Vous pouvez continuer à améliorer jusqu'à un un underman et un Creeper. Donc voilà, le serveur ouvre, comme je vous ai dit, le 20. Et euh, ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez jeter un coup d'œil, C'est mes amis, c'est Kéros et... Et et puis ils font un serveur. Je suis pas rémunéré pour la vidéo. J'ai vraiment proposé par moi-même de le. Il m'a proposé de l'argent. J'ai dit non, t'inquiète, c'est gratos pour les frérots. Donc voilà, si vous êtes intéressé à venir euh, jouer sur le serveur, ça a l'air vraiment bien foutu. C'est Max Lego, le, le développeur, et à ce qu'on m'a dit, et ce que j'ai vu sur son travail sur son euh, Spygot, il c'est un très bon développeur. Donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte de, de voir euh, qu'est-ce que le serveur va, va devenir et qu'est-ce qu'il va faire. Je sais qu'il y a SkillPP qui ouvre bientôt, mais bon, pendant ce temps-là, je vais peut-être reprendre le serveur sur Honoria. Donc euh, voilà! C'est tout ce que j'avais à vous dire, prenez pas mes mots à la lettre, il y a peut-être des trucs que je me suis trompé ou quoi, parce que ça fait quand même deux, une journée qu'il m'a présenté ce et j'ai pas eu le temps de faire la, la vidéo direct après, donc voilà, je suis désolé si j'ai donné des mauvaises informations, mais en gros, vous avez compris le principe du serveur, le serveur est vraiment fun, c'est full, full, full, farm to win, donc euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire les amis, je vous aime, c'était Icons, à plus